Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, une vidéo consacrée au réfrigérateur, pas au réfrigérateur no frost au froid statique, qu'ils soit en une porte ou combiné. Alors une chose importante à savoir dans les réfrigérateurs avec froid statique, c'est que vous avez un dégivrage automatique. Alors c'est extrêmement important et les gens nous posent régulièrement la question, pourquoi j'ai des petites perles d'eau dans la paroi, sur la paroi du fond de mon réfrigérateur. C'est normal, l'humidité contenue dans l'air et les aliments chauds que vous rentrez vont condenser et donc se mettre sur la paroi qui est régulièrement à 0 degré. Ces petites perles d'eau lors du dégivrage vont simplement décongeler et venir dans cette petite rigole ici qui a l'air inoffensive mais qui est extrêmement pratique qui permet simplement aux petites perles transformées en eau de passer par la rigole, se rendre sur un bac situé au-dessus du compresseur et s'évaporer tout à fait normalement. Il est donc impératif que ces trigoles soient toujours propres et le petit trou toujours bien dégagé. Alors par quoi est-ce que ça peut le boucher Très simplement, le papier de boucherie qu'on est venu pousser dans le frigo, qui est venu toucher la paroi du fond, givrer et s'arracher, la feuille de salade, un emballage. Tout cela, on, des fois dans un frigo, on n'y prête pas toujours attention. Évitez de trop bourrer les frigos. C'est pour cela que vous avez ici un vide à l'arrière des parois, ça invite donc simplement aux aliments de venir se coller contre la paroi et de permettre une bonne ventilation et que les gouttes viennent facilement perler et donc simplement se dégivrer dans la petite rigole. Si vous trouvez de l'eau dans le fond de votre frigo, vérifiez d'abord cette petite rigole si elle est bouchée, simple, un petit objet non pointu et non tranchant pour venir déboucher cette petite partie et tout va rentrer dans l'ordre. De nouveau, je le répète, c'est inoffensif, mais c'est extrêmement pratique. Ça permet donc le dégivrage automatique de vos appareils. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous est utile. Mettez un pouce, laissez des commentaires, partagez-la sur YouTube, Facebook et suivez nos panneaux Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres trucs et astuces en vidéo. Ciao